Good morning, allez, Iden, et je suis aujourd'hui. L'élonie Schmatt, à Marmande et Benitra Kwefani, et Dvorah Bat Esther. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude du Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions à la Sécreté, il y avait un mode, période d'Alet, Mishnah, d'Alet, une Mishnah gigantesque, on ne va pas la lire et après la reproduire. Mais ça a été très long, mais tout se répète. C'est exactement le même principe de la Mishnah précédente, avec à présent des situations un petit peu plus compliquées. En fait, la Mishnah, on peut la couper en deux. Je vais vous expliquer comment. Tout d'abord, le but de notre Mishnah, comme de tout ce chapitre, c'est de nous expliquer. Lorsque si je me marie, Mina Torah avec une femme, et que mon un, pas moi, pas moi Quelqu'un d'autre. Il y a deux frères qui sont mariés avec deux femmes. Deux sœurs. Deux frères mariés à deux sœurs. Selon la Torah, comme vous connaissez depuis la première Mishnah des Amot. S'il y en a un qui meurt sans enfant, le deuxième frère ne pourra pas faire la mise à deux iboum. Pourquoi Parce qu'il a. Là, Yevama qui vient devant lui, elle est Erva. c'est un cas de relation d'inceste et donc on est dispensé de la de Hiboum dans un cas pareil, il n'y a pas de Hiboum, ok On a appris déjà maintenant dans la misère précédente, qu'il en va de même. Lorsque les deux font un mariage Miderbanan, parce qu'en fait, le sourd qui marie une femme, ou un homme normal qui marie une sourde, on parle de sourd qui, dans la surdité, atteint le cerveau, qui ne développe pas normalement, et du coup, les le, le Kidushin qui vont faire ne fonctionnent pas Minatora que Midarabanan. Même principe, Midera lorsque lorsqu'on a deux frères qui sont mariés à deux sœurs, banane parce que les deux sont sourds ou parce que les deux frères sont sourds, peu importe, comme on a vu, eh bien, dès qu'il y en a un qui meurt, l'autre, il est dispensé de faire la mise à deux et de Khalisa non plus, parce que euh, ça, c'est là sa belle sœur, en fait. La femme qui, la femme qui vient devant lui en giboum, c'est la femme la sœur de sa femme, sa cas donc elle est licenciée de visa de Dieu. Notre Mishnah, maintenant, elle va devenir un petit peu plus compliqué, parce qu'en fait, on va à présent évoquer le cas où il y a deux frères qui sont mariés à deux sœurs, avec un qui est marié à Minatora et l'autre qui est marié à Mederabadana. C'est pas beaucoup plus compliqué, mais ça demande un petit peu plus de précision. Qu'est-ce qui se passe on, on pose le principe directement, vous allez tout de suite, vous êtes capable de le deviner tout seul, en fait. Celui qui est marié à Minatora, et on va prendre Reuven et Rachel, ils sont mariés à Minatora, parce qu'ils sont plus, plus normal. Mais Shimon et Léa, c'est le frère et la sœur, eux sont tous les deux sourds quand ça ne complique pas la tâche. D'accord Ils se sont mariés à Médérabanan. Si Shimon meurt, donc il a sa femme qui attend que son frère lui fasse la mise de hiboum. Or, son frère est marié à la sœur de sa femme. Donc, elle a dispensé de la mise à de l'iboum. Là, c'est très simple. Normal. Il devait y avoir un Iboum Médérabanan. Et Hachamim m'ont dit, ben, écoute, ton libo Midrabanan ne peut pas s'appliquer puisque ta femme, c'est la belle-sœur, c'est la sœur de ta femme. Cette, cette femme-là qui attend le, la levava c'est la sœur de ta femme donc elle est dispensée, même si c'est que midrabanah, que parce qu'elle est dispensée par une femme qui est réellement mariée mais La complexité, ça va se passer quand c'est le contraire, c'est quand c'est Réhouven qui va mourir sans enfant et que sa femme Rachel, normale, va se retrouver devant Shim'on. Maintenant, elle est scuka les iboum Midewaita, puisque Rouen a marié Midavaraita, elle se retrouve dans le sourd, elle, elle a imposé de la mise de l'Iboum Minatora, tandis que Shimon, lui, il est marié avec sa sœur. Et alors là, on se retrouve dans une situation compliquée. D'une part, sa femme, elle est mariée que Mideravanam. Mais il a une femme, il a la sœur de, de sa femme, qui, est, qui attend qu'il qu lui fasse le hiboum Minatora. Or, or, il est bloqué complètement. Il ne peut rien faire. Tant qu'il a les deux femmes qui sont devant lui. Dans, dans cette situation il n'y a rien il y a, y a rien à faire en fait la seule solution qu'il a regardez, pour libérer il ne peut pas faire le, la khalitza à Saïevama à Rachel pourquoi parce que même s'il si est sourd on a dit le sourd il peut pas faire la mise à Khalitza il faut dire bah, que l'homme il doit dire et la femme il doit dire et là il ne peut pas dire il est sourd il n'y a, a pas de communication donc il ne peut pas il peut pas le faire à la Khalidza, il ne peut pas lui faire non plus le hiboum parce que pour le moment il est marié avec ça, avec sa soeur mais cette femme-là, elle est mariée avec Médéramanan. Celle qui était mariée à Ménatora, alors on a dit, c'est bien, ça c'est ta, ta femme. Et l'autre, eh ben, elle est complètement dispensée de la mise de Or, sa femme n'est pas mariée à Menatoura, elle est mariée avec Médéramanan. Donc celle qui est mariée à Ménatora, elle l'emporte, elle, elle, elle vient, elle écrase l'autre, elle, qui, qui, elle attend qu'elle fasse le hiboum. Lui, il ne peut rien faire avec elle, il ne peut rien faire avec elle. Il va donner un gâteau à elle, l'autre, elle va se planter jusqu'à ce que le Yavam meure. C'est le principe y a à voir maintenant. Si vous avez compris ça, ça tous les cas de la ça va tourner à peu près autour de ça. On commence à lire le cas. il y a deux frères. un qui est sourd et l'autre qui est piqué, qui est intelligent. Nesuim Marié à deux femmes, tout à fait normal. Et ce qui se passe, c'est que met cheresh D'abord, premier cas, c'est le cas où le le sourd, commence à mourir, même si il te marie avec une femme normale, ça change en problème. Alors, Maya se pikah bala qu'est-ce qu'il devra faire le frère Intelligent, qui est marié à la femme intelligente. c'est des expressions qui sont utilisées par rapport à la proposition de la Mishnah. qu'est-ce qu'il va faire son frère Donc, Shimon, il meurt. Et Shimon, il était lui-même, on a dit quoi Qu'il était lui, sourd. Mais sa femme, Léa, elle est intelligente. Elle se retrouve devant Réhouven. Qu'est-ce qu'ils font Eh bien, Tetsemishomachotisha, il n'y a rien à faire. Elle est dispensée de la mise à la de de ça parce que c'est la sorte de Rachel, la femme de Réhouven. Donc, Léa, elle est dispensée pour le moment. Mais si c'est le cas contraire, c'est Réouven qui était marié à Rachel, la normale. C'est lui qui me... Maya, qu c'est Keresh, qu'est-ce qu'il devra faire Shimon, qui est marié à la pikachat, à la femme intelligente. Shimon le sourd, lui, qu'est-ce qu'il va faire maintenant Il est marié avec Léa et... Mais que Midrabanan. Rachel, elle est ce et Lui, donc, ce qu'il doit faire, il ne peut rien faire avec Rachel. Et avec sa femme, il ne peut même pas rester marié avec elle, parce que pour le moment, hein, est, il a, Rachel, elle, est, elle, est, elle attend qu'il lui fasse le hiboum. Il n'a pas le droit de prendre la femme de celle qui attend qu'il lui fasse le hiboum, hein, d'avoir des rapports avec elle. C'est la sœur de sa femme. Hein. Parce qu'en fait, il a tous les deux. Il a réussi en fait à avoir deux femmes qui sont deux sœurs. Imaginez, je vous ai déjà proposé le cas comme ça, un petit peu plus grossièrement. Euh, Imaginez que je réussi à me marier avec deux sœurs. En théorie, je ne peux pas marier avec deux sœurs. C'est impossible. Si je marie une, l'autre je peux plus la marier, si je veux avoir une femme, ma belle-sœur, je lui donne des Kiddushin, elle ne va pas être mariée parce qu'elle est c'est un cas d'inceste pour moi, Les Kiddushin l'autre aussi. Mais imaginez que quelqu'un ait réussi à marier deux sœurs, qu'est-ce qu'il pourra faire Il n'a rien, il est bloqué avec les deux. Pourquoi S'il va avec une, c'est bien, tu, tu as un rapport avec ta sœur, avec ta femme. Mais tu as aussi un rapport avec la sœur de ta femme, puisque l'autre aussi c'est ta femme, vous comprenez le problème Donc en fait il ne peut pas rester, il peut pas rester marié avec Léa, parce que Léa c'est la sœur de Rachel. Donc, Léa, il va lui donner un guet. Elle, elle, va partir refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Mais Rachel, elle est bloquée, elle. D'accord C'est ce que la Micha me dit. Maïa, c'est Kheresh Balpikarat qui va faire l'intelligent. Le, le sourd marié à, la, à Léa, l'intelligente. Eh bien, Motsi, Ishto, Il devra donner un guet à sa femme. Bechatachi va la femme de son frère. Donc, Rachel, elle reste à Surah, interdite à jamais. Pourquoi Tant que Réouvenne est vivant. Elle est ce coup l'hiboum sans qu'on puisse la permettre. Ni peut faire le hiboum, ni peut faire la l'achalissa, il est bloqué. Même principe encore, « Cette fois-ci, c'est plus un frère et une sœur, un sourd intelligent, mais c'est le même principe exactement, sauf que cette fois-ci, c'est les deux frères qui sont intelligents, « Marie lichtachat » qui sont les deux sœurs, mais que « Akhat Akhat une qui est intelligente et l'autre qui est sourde. Eh bien, « met picarbalah si, l'intelligent qui était marié à la sourde, il meurt. « Maïa » c'est « picarbalah » qu'est-ce qu'il devra faire le frère ?« marié à intelligent »?» Donc on reste toujours avec « moi, c'est la même configuration. Il y a Rouven euh, et Shimon, et Rachel et Léa. Mais cette fois-ci, ce n'est pas que Shimon, c'est lui le sourd. C'est que non, c'est chez Rachel et Léa, c'est Léa, Léa qui est sourde. D'accord Qu'est-ce qui, maintenant. Alors, pour le moment, on parle que mettre Shimon, en fait. Shimon intelligent. Il est mort, qui marié à Maria, Léa, la sourde. Il, il meurt. Maya, c'est Picard, bah, le Picard. Qu'est-ce qu'il fera à son frère, Rouven, qui est marié à Rachel, qui sont tous les deux normaux Eh bien, Tetsemichoumachotisha. Et elle, il devra. Euh, plutôt, Léa, elle est dispensée de Hiboum, parce qu'elle est Achotisha, la soeur de sa femme. Par contre, met piqué achbal, piqué si toutefois, c'est Réouven intelligent, qui est marié à Rachel l'intelligente, qui meurt, maya, qu c'est piqué achbal qu'est-ce qu'il pourra faire le piqué intelligent, qui est marié à la sourde Alors là, il y a quand même une solution, c'est qu'il fasse comme ça. Moti et il donne un get à sa femme, à la sourde. Donc Shimon, il a avoir donné un get à Léa, parce qu'il a marié Midera il lui donne un get qui marche Midera Et après, il a maintenant, il a face à lui, il a Rachel, la femme de Reuven, qui est une femme intelligente, qui est ce qu'il Il ne pourra pas lui faire là, le hiboum, parce que c'est la sœur de son frère, c'est la sœur de sa femme, de sa divorcée. Mais par contre, il pourra lui faire une khalitza. Il fera la khalitza à. D'accord Et à présent, on continue encore avec Shneachim, deux frères, et Khadrheresh et Khadpikéar, un qui est normal et un qui est intelligent. Nesouim, ils sont mariés avec les deux sœurs, que Khadrheresh et Khadpikéar, une qui est normale et une qui est intelligente. Là, ça devient beaucoup plus simple. Toujours la même idée. De nouveau, on a Reuven, Shimon et Rachel et Léa. Réhoven et Rachel, c'est les deux normaux. Shimon et Léa, cette fois-ci, c'est tous les deux qui sont sourds. Et eh bien qu'est-ce qu'on fait Elle est décidée tout seul. Maître Ereshbal Khereshet, si c'est Shimon qui était marié à la sourde, qui me Maya à Pika, euh, qu'est-ce qu'il va faire à son frère Rouven Il n'a rien à faire, elle est libérée au chouk, elle est libérée directement. T'etse michum achotisha. Et l'autre, Léa, elle devra être, elle sera dispensée de Yiboum et de Khalissa parce que c'est la sœur de sa femme. Par contre, si c'est Met Piquet Balapikarat, alors là, ça devient la galère, c'est comme le premier cas de mishnah que c'est l'intelligent. Marié à l'intelligente, donc Rachel Rachel qui décède avec Rachel qui se retrouve devant Shimon, qu'est-ce qu'il faudra faire c'est qu Qu'est-ce qu'il devra faire le sourd marié à la sourde Eh bien, il ne pourra plus rester marié avec elle, il devra lui donner un guet. Et Ve'eshet Achri va la sœur de son frère reste interdite à jamais. On a fini la première moitié de la Mishnah. Ouais, alors on s'accroche et on continue maintenant. Deuxième partie de la Mishnah, avec cette fois-ci, je ne achim et je et je n'ai et je je cette fois-ci, c'est le même principe, avec les deux frères, un qui est sourd, un qui est intelligent, et cette fois-ci, qui sont mariés avec deux femmes qui n'ont pas de, de, lien de, parenté, de lien de parenté entre elles. Alors là, c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on fera Maître Rêch Reu Shimon le sourd, qui était marié à une femme normale, il meurt. Maïa, c'est Pikach Balpikachat. Qu'est-ce qu'il devra faire, l'intelligent marié à la sœur Qu'est-ce qu'il devra faire, Réhouven en deux mots Qu'est-ce qu'il devra faire, Réhouven à cette femme qui était mariée comme de la banane alors, regardez, réfléchissez tout seul, on est capable de décider tout seul. J'ai pas lu la suite de Mishnah, je ne vois même plus ce qu'il y a écrit, mais je peux vous dire d'avance. Eh ben non, je me plante. Ah, alors je reprends le cas, deux secondes. Shnachim, et Réchouchat Pikar, un y a deux frères. Ouais, non, c'est logique. Echatriashat Pikar qui sont mariés avec deux sœurs. Les chlachotes, no pikrot. pas fait attention, je reprends. Il y a deux frères. Rouven Shimon, Shimon le sour mais qui sont mariés avec deux femmes étrangères qui sont tous les deux intelligentes pour le monde, tout à fait normales. Alors là, c'est très simple. On réfléchit tout seul. Qu'est-ce qui se passe C'est très simple. Si Shimon y meurt, il était marié avec Médarbanan. Bon, mais cette femme-là, elle attend que Rouven fasse le iboum ou la khalisa. Elle est intelligente, il peut faire le iboum, il peut faire la khalisa. On vérifie ensemble, regardez. et et deux frères, un qui est intelligent et qui est sourd, donc Rouven Shimon, Nesouim et Shinnochid et qui sont mariés avec deux femmes intelligentes, normales. Maître Ereshbal Pikarhat, si c'est le sourd marié à l'intelligente qui, qui meurt, donc Shimon, Maïa c'est Pikarhat, qu'est-ce qu'il va faire son frère Réouven qui est marié à l'intelligente Eh bien, oh, le souriyabem pourrait faire la khalitza au Oulayiboum. Pour le moment tout va bien. Allez, on devine la suite. Cette fois-ci c'est Maître Pikarhat, le cette fois-ci c'est Réouven qui meurt. Oh, Réouven qui meurt, donc il y a une femme intelligente qui se retrouve devant Shimon le sourd. Qu'est-ce qu'il peut faire Shimon Il ne peut pas lui faire la khalitza. Parce qu'on a dit, un sourd ne peut pas faire la khalitza. Quelle est la solution qui lui reste il reste à se de se marier avec cette femme, une fois qu'il se marie, il ne pourra pas lui donner un guet. Ouais, il ne pourra pas lui donner un guet, parce que lui, il va être sourd, et bah, donc il va se retrouver avec une femme qui va marier Minatora, parce que ça va être ça, Yévama qui va marier, mais il ne pourra pas ensuite donner un guet, parce qu'un sourd, il ne peut pas donner un guet. Alors, regardez ce que nous dit la l'Amistin. Mait Picard, bah, le Picard, maintenant, si c'est le Picard, Rouen, intelligent, qui meurt, qui était marié avec Rachel, qui meurt, Qu'est-ce qu'il va faire Shimon avec cette femme Il pourra se marier avec elle, mais il ne pourra plus la libérer, elle restera bloquée avec lui, d'accord C'est comme une femme qui était mariée avec quelqu'un de normal, et que d'un coup son mari est devenu fou. Elle reste bloquée à lui, la pauvre. Tant que son mari est vivant, elle ne peut rien faire. Ok Ensuite, on continue avec un autre cas. Cette fois-ci on a chez Pikrim, et sur le on fait à ton inverse, cette fois-ci la donne. On parle toujours de deux frères qui sont avec deux étrangères, il n'y a pas parente entre elles, mais ça dire que les frères eux-mêmes sont des intelligents, et les femmes sont les. celles qui a une des deux qui a un problème. D'accord Ils sont mariés à deux étrangères, mais qu'il y en a une qui est achat Alors met Picard bal l'intelligent qui était marié, Shimon qui était marié à la sourde, c'est lui qui meurt. Maïa qu c'est qu'est-ce qu'il fera L'intelligent, le frère, eh bien connaissent il devra. Se marier, et Mratzal aussi, si ensuite il veut la divorcer, il pourra la divorcer. Pourquoi Parce que, puisqu'elle n'était mariée à Shimon que Midera puisqu'elle était sourde, donc c'est un Kidushin Midera Après, quand elle a eu le hiboum, c'est un hiboum Midera Banane. se marie avec elle Midera après il va lui donner un guette. Parce que quand je... si un sourd il se marie, une... marie Midera Banane, il peut donner un guet, Midera mais si c'est marié avec une femme, de il ne pourra plus donner un Mais d'accord C'est ce qu'on avait expliqué. Bal maintenant on a le cas que c'est l'autre frère, Reuven, qui meurt, qui est marié avec ces Maïase Bal, frère Kherechet, qu'est-ce qu'il fera le Piqueach, c'est aussi si Shimon son frère qui est intelligent, qui est marié à la sourde, aucun problème, il devinez tout seul, il peut faire le Hiboum ou la Khalitza. Qu'est-ce qu'elle nous dit le Mishnah Oh Khaled, on a vu juste. Ça marche On continue. Shneachim, attention, dernier cas de figure. On a deux frères, toujours, cette fois-ci, un qui est intelligent, un qui est sourd. Les souillons ils sont deux étrangères. Une qui est intelligente et l'autre qui est sourde. Une qui est sourde une qui est intelligente. Donc on a fait Réhouven, qui est marié à Rachel, des gens normaux. Shimon, qui est marié à Léa, tous les deux sont sourds. Mais non, Rachel et Léa, ce n'est pas des sœurs, c'est deux étrangères. Qu'est-ce qu'on fait si le sourd, Maria la sourde, c'est lui qui meurt, donc Shimon, il meurt. Maria, c'est Picard, bal Picard, qui fera le frère intelligent Maria, Rachel, intelligente, eh bien, connaisse les Mrazanoti aussi. Il devra se marier avec elle. Il ne pourra pas se faire la Khalitsa parce qu'elle est sourde. Et, mais par contre, il se marie avec elle, et puis après, s'il veut, il pourra lui donner un guet. D'accord Même si elle est sourde, on peut donner un guet à une sourde. Par contre, si c'est le contraire, on met Picard, bal Picard. Si c'est l'intelligent qui, qui meurt. Et on a donc Rachel qui se retrouve devant Shimon, le sourd. Maya se cherech, bal cherechet. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant, le Réoué Shimon, son frère, le sourd, qui est marié à la sourde Alors là, il ne peut pas faire la khalitza, parce qu'on a dit un sourd, il ne peut pas faire la khalitza. Il pourra marier, c'est-à-dire faire le hiboum à cette Rachel. Mais une fois qu'il fait le hiboum à Rachel, il ne pourra, pourra plus la divorcer. Parce que maintenant... C'est un sourd, il ne faut pas dire, c'est une femme normale. Conne il devra se marier avec elle, il ne pourra plus jamais la libérer. D'accord C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une pleine note la chakol tout, c'est